Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, on va s'attaquer aujourd'hui à un petit, une petite réparation du Nintendo Switch. Alors j'ai mon beau-frère qui a son fils, enfin mon neveu plutôt, ce sera plus simple peut-être, euh, qui a ramené sa Nintendo Switch en réparation chez Darty. Et eux, ils ont dit, il s'avère que pour elle est irréparable et qu'il faut changer euh, absolument le, la carte mère. Donc en gros, le prix de la console, donc ça n'a rien... Mais moi, j'ai vraiment un doute dessus. Alors, je vais quand même tenter. Je vais tenter un truc. Je ne suis pas un pro de la soudure. Mais je vais tenter de réparer, de remplacer le connecteur de charge USB-C. Pour vous prouver qu'elle a vraiment un souci, euh, j'arrive pas à l'allumer. Quand on reste à elle ne s'allume pas. Bon, ça fait 24 heures qu'elle charge. Quand je fais un hard reset, c'est-à-dire le plus et le bouton d'allumage pendant 30 secondes. 1, 2, 3, 27, 28. 29, 30, on lâche. Il ne se passe rien, j'attends 4 secondes et je refais pareil pendant 12 secondes. 10, 11, 12, toujours pas à rien. Euh, je vais vous la montrer, je vais la mettre sur le dock de charge. Ce qui va se passer sur le dock de charge, c'est qu'elle s'allume très légèrement et elle s'éteint. A tout de suite. Re tout le monde bon, vous allez voir, on va mettre son dock de charge. Vous allez voir, elle va s'allumer brièvement, puis elle va s'éteindre. Voilà. alors c'est pas évident à voir avec le peu de lumière qu'il Voilà, on voit qu'elle s'allume et ça s'éteint aussitôt. Donc c'est qu'il y a un souci. Bon, on va attaquer la dépose de remplacement du, du port USB-C. Et je vous montre ça tout de suite, à tout de suite. Bon, salut à tous. On se retrouve pour le matériel nécessaire. Hein. Désolé, c'est un peu le bordel. C'est vrai que moi, je ne sais pas travailler bien ordonné. Donc, il vous faudra un kit de tournevis de précision avec ses spatules et autres. Dedans, il y a quoi Il y a aussi le tournevis triwing auquel vous aurez besoin. Il y a euh, de la pâte thermique. On va en perdre un peu. Celui-ci n'est pas très bonne qualité. Mais si la réparation est satisfaisante, eh ben, ça ira. Déjà, je une autre. Il y a le poste à souder avec, euh, avec le pistolet d'air chaud. Il y a la pompe à dessouder. Il y a la tresse à dessouder. Bien sûr, euh, le port USB type C de la Switch. J'en ai acheté trois, mais bon, ça suffira. Du flux pour aider euh, la soudure qui va permettre euh, de, que la soudure soit, de, euh, soit euh, prenne un peu mieux. Du scotch pour protéger les éléments qu'on veut pas qu'ils chauffent euh, sur, sur la carte mère. Euh, de l'état, Du dépoussérant Et ça, c'est pas ça, je vais en servir pour euh, fixer. Elle va permettre de tirer à la, à la carte mère. Donc, bon, vas-y, on se retrouve tout de suite. Pour procéder au démontage de la Switch. à de suite. Donc voilà, comment ça se présente. L'écran, l'arrière. Bon, étiquette 6, c'est celle qui sort de chez Darty. 40 euros pour rien faire. Un peu dégoûté, mais bon. La compétence, euh, on en trouve partout. Je vous remontrerai cette vidéo. Je pense si j'arrive à la réparer, je leur reverrai cette vidéo. On verra ce qu'ils disent. Enfin bref. Le premier truc à faire, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de micro SD. et n'y aucune. Et qu'il n'y ait pas de jeu et là aucun. Dans le cas contraire, il faudra retirer votre micro USB et votre micro SD excusez, et votre jeu. Donc voilà, le premier truc à faire, c'est qu'on va déclipser ça. C'est juste élémenter normalement, voilà, déclipser. On va le mettre de côté et on va retirer les 1, 2, 3, 4, 5 vis. Donc c'est 5 vis, et il y a 4 en tri-wing et une en cruciforme. Donc on attaque le démon euh, démontage. Donc une fois qu'on a, démon qu a démonté les quatre, les cinq vis euh, derrière, à l'arrière, on va démonter les deux vis qui sont à côté du port USB type C. Voilà. Ensuite, on va démonter les vis qui sont au niveau des rails des manettes. Donc, on va procéder à ça. Voilà, une fois que c'est démonté, on va ah, il reste encore une vis aussi à retirer au-dessus au aussi. Donc je vais retirer la dernière vis, vous voyez. Comme quoi, je découvre avec vous comment ça se démonte. Ce que je fais c'est que moi je sépare bien les vis. J'ai des petits compartiments dans mon tapis de soudure. Je sépare bien les vis. Je ne sais pas si vous voyez. Là vous voyez, vous verrez, j'ai des petits compartiments, donc je sépare bien les vis. Ensuite, on ouvre comme ça. Voilà. On voit qu'ici c'est sale. On nettoiera après. Et ici, on voit que les aérations sont sales. Donc, il ne faudra pas hésiter à nettoyer avec un, un aspirateur ou une lingette. Donc, un terre Ensuite, on va dévisser. Tout ce qui tient euh, la tôle en métal ici. Donc ça, je vais le dévisser. Et on dévisse aussi la petite vis ici au niveau du port SD. Une fois que c'est fait, la tôle vient toute seule normalement. voilà c'est comme ça il pâte pas de thermique et pas de très bonne qualité c'est pas grave on va mettre ça de côté pour l'instant en oh, attendant alors là une fois que tout est ouvert on va passer à la partie la plus délicate c'est enfin la plus délicate une des plus délicates c'est de tout décabler donc on va commencer par décabler la batterie avec une passe à épiler voilà ensuite des petits, je pense aux haut-parleurs, ça. On va les décabler aussi. Donc, ça, c'était pas idéal. Je prends plutôt ça. Voilà. Ensuite. C'est vraiment délicat comme console. Ensuite, ça. La petite nappe ici. Avec ça, voilà. Tranquille, petit à petit, les gars, petit à petit, hein. Ensuite, le deuxième haut-parleur ici. Voilà. Euh, ensuite, le 13 de masse ici. Le, le moins ici. Ici, idem, le plus ici de carte mère Voilà. Ensuite... Le petit connecteur ici. Alors ça, je sais pas trop comment ça se retire. J'ai l'impression que ça tire dessus. Je suis pas sûr et en plus c'est super fragile. Ouais, ça tire dessus, c'est bien ça. Avec la pince à épiler. Voilà. Alors Dans mon travail, je suis habitué à démonter les choses, car je travaille dans un métier où il y a beaucoup d'électronique. Mais je ne suis pas habitué à les démonter si petits. micro comme ça, des trucs micro, je suis pas trop habitué. Donc c'est vrai que même pour moi, ce n'est pas évident. Donc on démonte ici aussi, le petit connecteur. Ça, démonter, ça dépose, vous voyez, le petit rail de manette. Ici aussi. On va démonter le petit connecteur qui est ici. C'est vraiment pas évident les gars, franchement. On démonte tout. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Maintenant que tout est démonté, on va démonter le radiateur là. Alors, on va passer à la dépose du ventilateur. Pour ça, on va retirer les trois petites vis qui sont ici, ici. Ici et ici. Donc, on va faire ça. On va démonter aussi les deux vis qui sont ici. Et puis après, quand on a tout démonté, on fait ça et ça vient tout seul en Là, qu ce qui bloque voilà. vous voyez, les gars, j'ai oublié de retirer un connecteur ici-là. Donc, c'est pas grave, on retire tout de suite. Voilà, voilà. Et ça donne ça une fois qu'il est démonté. Je vois qu'il est cassé mais j'ai l'impression qu'il était déjà cassé avant que je le retire, il était déjà fissuré. Alors, je suis pas sûr mais j'ai une pâte ici. Il est déjà caché j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Bon on va continuer à la dépose l'ensemble de, de la de Switch. Donc après avoir démonté le ventilateur, bon j'ai démonté tout ça pour rien. Il n'y a pas besoin de tout démonter, il fallait juste démonter le radiateur, mais bon c'est pas grave J'ai tout démonté comme ça au moi... Pour ça, il va passer un coup, partout. Mais on pourrait lancer le ventilateur dessus. Bon, oh, tant pis, j'ai tout démonté. C'est pas grave. Ensuite, on va démonter la petite carte ici avec ça. Donc, pour ça, on continue à dévisser. Voilà. Et là, ça, on le déclipsait comme ça. Donc, ouais, le port cartouche, je l'ai récupéré. Je le mets de côté. Donc voilà, bon, on a déjà bien avancé, on continue, on va démonter tout ça maintenant. Donc ouais, une fois retiré le porte-cartouche, ça, on va le déclipser, ça va être la rame ou je sais pas. Ça s'éclipse comme ça, ça tire dessus. Voilà. ici s'est déclipsé. Je remets ici. Franchement les gars, je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas évident à faire. Mieux vaut appeler un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà. Donc voilà, on va retirer... Le port de charge, on va dévisser le port de charge. Et ensuite, on va dévisser toutes les vis restantes, toutes les vis noires restantes. Une fois que vous avez retiré toutes les vis noires restantes, vous retirez la nappe. C'était de même avant, c'est mieux, vous retirez la nappe de l'écran. Avec une pince épilée. C'est vraiment très délicat. Voilà. Et vous retirez aussi un app qui permet, je crois qu'elle est radio on off celle là. Voilà, et là tout vient tout seul normalement. Donc voilà. On a retiré notre carte mère. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant que notre carte mère est retirée, je vais retirer la Switch. Je vais la mettre de côté pour ne pas qu'elle gêne. Et on va procéder à la dépose du petit port micro USB. Je suis pas sûr qu'il était endommagé. Il paraît être en bon état. Donc voilà, une fois qu'on a démonté, on va. Alors moi, je j'ai fait du bord. Je n'ai pas de quoi tenir à la, la carte mère. Donc j'enroule dans du papier comme ça, pour la protéger. Et je vais la bloquer avec ça. Voilà. Le il est un peu moins fort. Donc voilà, on, met... on va. N'hésite pas à mettre. Sur. Le connecteur, on n'hésite pas à mettre sur le connecteur, de bien chauffer. Je prépare, je prépare, je prépare. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Voilà, une fois qu'on a bien chauffé, ça se décroche tout seul. On va passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a démonté le port, on appuie ici on nettoie bien avec la tresse à dessouder donc on chauffe on chauffe et on nettoie la partie il fallait bien nettoyer j'ai peut-être mis un peu trop haut mon mettre voilà, mon je nettoie je nettoie je nettoie avec la tresse à dessouder on nettoie on nettoie on nettoie on nettoie bon comme j'avais pas de, de troisième main ce qu'on appelle dans tout ce qui est soudure là passe troisième main, bah, j'ai quand envie de, me tenir, Iliane, de te le tenir égal, de tenir la carte mère de la, de la switch. Donc on on toi, on toi, on N'hésite pas à nettoyer en chauffant avec 4S de masse, La 4S à Bon, ça me paraît plutôt propre. Donc on passe à l'étape suivante. Alors, je refais parce que ça tenait pas très bien. Ça ne se mettait pas bien dedans car il reste encore de l'ancienne soudure. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre de la soudure. Ça paraît bizarre, mais une fois que vous mettez de la soudure, ça se retire mieux en fait. Et utiliser la pompe à se Donc J'en ai mis un peu, je chauffe, je chauffe, je chauffe. Et hop. J'en fais un coup. Et hop. Voilà. Donc je remets encore de la soudure un peu partout pour retirer voilà, on nettoie on nettoie on nettoie on nettoie voilà, donc tout est pro tout est propre maintenant il faut voir si ah bah, ça rentre nickel nickel je suis nickel Donc maintenant, c'est bien rentré, il ne me reste plus qu'à appliquer la soudure et voilà, on se retrouve tout de suite. Ensuite, on va, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a boîté, on n'aura pas de bonne partie de ça tout seul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va ça ici comme ça, on va appliquer, on va essayer de souder, Alors je ne sais pas si on en va voir, ça ici là, ici, les coche mon dos, on doit envoyer les pistes de soudure ici. Donc on va pouvoir souder ici. Les pistes de qui sont ici avec ma pince à épiler, ça va être ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer deux soudures. va souder. donc ça pour ça on va juste voilà on va juste s'assurer que tout fait bien et voilà normalement c'est c'est appliqué bon on va procéder au montage complet de la nintendo de switch donc voilà j'ai remis toutes les vis sur la carte mère euh, maintenant, je vais procéder à la remise euh, des nappes. Voilà, j'ai rebranché re euh, le, le port cartouche. Donc, j'ai juste reclipsé ici. Et ça, je remets dedans. Alors, c'est super délicat. C'est vraiment pas évident à faire. Voilà, une fois que j'ai remis un nappe que j'ai clipsé. Bah, Je vais continuer à mettre toutes mes connecteurs. Franchement, c'est une misère, les gars, tourmettes. C'est vraiment une misère de ouf. C'est vraiment très petit. Je suis pas habitué moi à travailler sur l'électronique. en mon travail, bah, j'utilise souvent l'électronique. Je travaille souvent sur l'électronique. Mais pas sur du micro électronique comme ça. Donc c'est vraiment pas évident. J'ai vraiment du mal à remettre le plus et le moins de la carte mère. C'est vraiment très petit. C'est des précisions extraordinaires. Voilà pour le premier. On va faire pareil pour le deuxième. Voilà le deuxième, j'ai réussi à le mettre. Enfin. Là maintenant ce que je vais faire, c'est qu'avant de remettre ça ici et ça, je vais peut-être un peu appliquer de la pâte thermique très rapidement. Je nettoie, je nettoie, je nettoie avec une lingette. Puis j'attends que ça sèche. Et ici pareil, je nettoie. Je nettoie aussi la pâte thermique ici. Nettoyage, nettoyage, nettoyage. Bien, il ne faut pas qu'il en reste. Une fois que j'ai bien nettoyé, je vais mettre un peu de rang dans le ventilo. Ah, si je ne retire pas le bouchon, ce sera pas terrible. Voilà, je nettoie tout. Je bon, en l'occurrence, il n'était pas sale, de toute façon, il n'était pas très sale. Bon, on continue. Donc, je remets la batterie avant que j'oublie, ça coûte à oublier. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais remettre le ventilo. Alors, il faut que je recolle le ventilo et que je mette un même temps ici. Donc là, ça me paraît un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire en deux étapes. Je vais retirer ça. Voilà. Bon. un peut arracher l'isolation le... ici, mais ce n'est pas bien grave. façon, tu n'as pas trop le choix. Donc ça, je vais le remettre, le ventilo. Je vais remettre son connecteur au ventilo. Une voilà, fois que j'ai remis son connecteur, je remets les vis, les grosses vis du ventilo. Là maintenant, les gars, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai beau avoir mis les vis de côté, je ne même plus dans quel sens elles étaient. Bon, bon j'ai un peu une idée, on va voir si c'est bon. Donc là, je remets le ventilo. De base, éventuellement il n'y a pas besoin de retirer. C'est vrai que moi, j'ai retiré, mais réellement, il n'y avait pas besoin. Il y juste retirer le radiateur. Là, on remet la RAM. Je crois que c'est une Je sais ce que c'est, mais je pense que c'est une Donc, ouais. Ici, je remets là, les vis du port USB type C. Donc voilà, une bonne partie de service. Je vais remettre le ventilateur. Donc, le ventilateur, il va retourner ici. Il va se remonter comme ça. Mais avant, on va mettre de la pâte thermique. Alors la pâte thermique, je vais la mettre dans deux endroits. La première, on va se mettre de pâte thermique de qualité, celle que j'ai, mais bon, tant pis, on va faire ici, ici. peu ici aussi voilà ensuite tu l'avais Ah, j'ai remis des vis dans de les endroits, il ne faut pas que je remette. Ah, ça, J'ai pris un peu de thermique. Bon, une fois qu'on a tout remonté et j'ai vraiment galéré, on remet un petit coup de thermique ici, parce que je ne sais pas trop où ça va. Ah, j'avais même mis de trop. Voilà, j'ai remis tout, les vis en métal. Donc maintenant, on va remettre. Toutes les vis ici au niveau du joy-code. J'ai fait une bêtise, les gars. Et le, le micro SD est resté derrière, je vais remettre. Voilà, je remets. Devant, ce sera mieux. Voilà, tout est remis. Il me reste juste à remettre le cache là et c'est fini. On peut le remettre parce que j'ai remis le joy code, il faut que je retire le joy code un peu. pour que je puisse revisser. Voilà, ah, c'est bon. Et deux, c'est bon. Donc là, je peux remettre, revisser revisse le joy code. Et je revisse tout et ça va être bon. On va regarder si ça marche ou pas. Voilà, tout est remonté. Maintenant, on va tester. Voilà, je vais bien remontrer ça. Maintenant, on va tester. Si elle marche ou pas, pas. Bon. Tu vais la remontrer, ça va. Allez, à de suite. Bon, le moment de vérité. Bismillah. Oh, les gars, c'est pire qu'avant. Ça sait même plus si la petite LED. Ah, bah ben non, c'est pire qu'avant, ça je sais plus. Comment niquer euh, une Switch euh, qui était déjà indiquée, mais elle nique encore plus. Bon, les gars, c'était donc concluant. En plus, j'ai du mal au nez, j'ai les nez blindés parce que je me suis fait opérer récemment du nez il n'y a pas longtemps. Donc, je parle un peu cadavre, c'est normal. Bon, bref. Euh... Pas concluant du tout depuis que j'ai fait ça maintenant, elle cherche même plus, ça sert même plus, plus rien donc ce que je vais faire, déjà ça permettra de, à certains de ne pas tenter eux-mêmes, ça c'est pas mal. Bon, la suite, c'était pas bien celle de mon neveu qui avait changé parce qu'elle était déjà morte, j'ai essayé de la réparer, c'est pas concluant. Je vais quand même la rouvrir encore où j'ai les sous le port USB type C, on sait jamais. Je la rouvrirai, je la on verra ce que ça donne, je te tiendrai au courant. Bon, si la vidéo t'a plu malgré les erreurs et qu'elle ne marche plus, bah n'hésite pas à liker et surtout, ne tente pas de la réparer toi-même ta Switch. C'est la misère. Franchement, les procédures et tout, c'est chaud, chaud, chaud de ouf. Bon, à plus tard, ciao.